Bonjour à tous, aujourd'hui c'est le 15 décembre et comme l'an dernier, nous sommes nombreux à célébrer le Tago avec ESPERANTO Leaves. car c'est aujourd'hui l'anniversaire de Zamenhof, l'homme qui a proposé l'espéranto comme langue internationale. L'espéranto, c'est tout simplement le pari réussi d'une langue qui s'apprend rapidement et qui permet donc de communiquer avec n'importe qui rencontré sur la planète, sans avoir eu besoin auparavant d'apprendre pendant des mois ou même des années la langue d'une autre nation, et donc de communiquer d'égal à égal, sans supériorité sur l'autre, par ancienneté, culture ou économie. Le dernier roman de Jules Verne, inachevé, prévoyait de mettre l'espéranto au centre de l'intrigue. Charlie Chaplin a, lui, utilisé l'espéranto dans le film Le Dictateur, et Michael Jackson dans son clip His Story. Pour moi, L'espéranto, c'est le pari réussi, après deux mois d'apprentissage, de faire visiter ma ville d'étudiant un jeune chèque de passage, ou de rencontrer des voyageurs autour du monde, ou même d'aider à la mise en page d'un recueil de conférences sur des thèmes aussi riches et variés que l'exobiologie, la route de la soie, ou les techniques utilisées pour visualiser le monde subatomique. Cette langue a enrichi ma vision à l'international, comme on put le faire avant l'anglais, les mathématiques ou l'informatique. L'espéranto, c'était mon pari de pouvoir communiquer avec 120 pays à travers le monde. Un pari réussi grâce à vous. Merci.